Bonjour, jeune étudiant À ton arrivée à l'université, tu vas découvrir le Graal, ton sésame. Il t'ouvrira la porte de tous les services numériques qui te sont offerts. La première chose à faire est de le valider et d'activer ta messagerie électronique et tout l'univers de Rennes 1 sera à toi. À partir de ton ENT, ton espace numérique de travail, tu auras accès à l'ensemble des services numériques de l'université. Sorte d'intranet, c'est la porte d'entrée à « Partage » pour consulter ta messagerie, à « Apogée » pour retrouver ton dossier d'étudiant, à « ADE » pour suivre ton emploi du temps. Tu peux même y trouver de l'info avec les annonces ENT. Tu dois suivre un enseignement à distance Pas de panique, les enseignants te proposeront de te connecter à Moodle, la plateforme d'enseignement en ligne. Pour encore plus de proximité, tu pourras même participer à des classes virtuelles, via e-learning. C'est presque comme en vrai, mais à distance. Tu seras en classe, en face à face avec ton enseignant, mais connecté via Internet. Un CV en ligne, tu connais Alors lance-toi dans ton e-portfolio avec Mahara. Il te permettra de présenter toutes tes compétences dans un seul et même endroit. Attention, tu es tracé Sache que tes enseignants ont recours à Compilatio, un outil de détection du plagiat. Maintenant, tu es au courant. Pour travailler avec tes camarades de promo, WhatsApp, Facebook et Google Drive, c'est bien, mais d'autres outils existent. Tu peux utiliser Microsoft 365, la suite bureautique en ligne. Tu verras, c'est super pratique et tu ne pourras plus t'en passer après. Tu rêves d'un espace de travail collaboratif où tu peux à la fois chatter sur un sujet, partager des documents et appeler tes amis Installe Teams sur ton smartphone et ton PC et tu resteras connecté à ta communauté. Et pour dynamiser tes séances de travail, je te conseille d'utiliser Klaxoon. Tu en feras peut-être l'expérience en cours en répondant aux brainstorming et quiz proposés par tes professeurs. Les cours en amphi n'auront pas la même saveur. Tu n'arrives pas à te retrouver dans cette jungle d'applications Tu as besoin d'aide pour te les approprier Je t'invite à consulter la documentation utilisateur et si tu as un problème avec toutes ces applications, lance ton SOS en créant un ticket via l'onglet assistance de ton ENT. Tu verras, la vie est super quand on utilise toutes les applis de la galaxie Ren 1. A bientôt Jeune étudiant.